Hey, salut tout le monde, c'est Ford de World and Free, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous montre une nouvelle fonction dans votre Amazon Seller Central afin de demander des reviews aux clients qui ont passé une commande pour votre boutique. Je suis tombée sur ce bouton-là par hasard, puis j'ai fait quelques recherches pour en savoir un peu plus, puis je vais vous présenter. J'ai aussi observé quelques changements pour ce qui est de les informations clients. Je vais aller voir ça avec vous, mais avant, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos, et de liker ceci. Alors, on y va! Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui utilisent Django Scout pour envoyer des courriels aux clients, vous avez peut-être remarqué que le nom du client n'est plus dans les courriels. Donc, je vais aller dans ma campagne. Euh, ça, c'est une de mes campagnes de courriel avec Jungle Scout. Puis ici, là, cette balise-là, ça allait prendre le nom du client dans votre Amazon Seller Central puis ça allait le mettre automatiquement dans le courriel. Ce que maintenant, ça, um, Jungle Scout ils ont enlevé cette balise-là. Donc, si vous regardez ici, la balise de « Buyer First Name » n'est plus là. Alors, je vous suggère, si vous avez une campagne de courriel automatique avec Jungle Scout, seulement mettre Dear « Dear Amazon Costume » comme ça puis simplement vous regarder faites ça avec toutes les campagnes que vous avez mis en place Nous, ça va être un petit peu plus esthétique j'ai aussi remarqué qu'on ne pouvait plus voir certaines informations relatives euh, au numéro de commande, comme le tracking number. Alors, ceux qui ont, euh, qui avaient des, euh, des courriels automatisés avec euh, le tracking number, comme ici, si je mets une balise, tracking number ou carrier ici, euh, c'est plus valide parce que c'est même plus à même dans votre Amazon Seller Central. Amazon, ils ont enlevé euh, cette information-là qu'on pouvait voir. Ils ont aussi enlevé l'adresse complète du client. Euh, ça, c'est simplement pour Amazon US et Canada, parce que pour l'Europe, les informations sont encore là, mais je ne peux pas dire là, euh, dans combien de temps qu'Amazon vont enlever ces informations-là. Euh, comment que j'ai trouvé ça? C'est que parfois, j'ai des clients qui m'écrivent pour me dire que leur colis n'est jamais arrivé. Habituellement, j'allais retrouver leur numéro de suivi puis Dans dans leur, dans leur Amazon, dans mon Amazon Seller Central, j'allais chercher leur numéro de, de transaction, puis je pouvais aller chercher leur tracking number, je leur envoyais, puis je pouvais même voir moi là, où est-ce que le, le, le colis était, était dans son cheminement pour arriver au client, mais maintenant, je ne peux plus le voir. C'est comme si Amazon ne veut plus qu'on communique avec leurs clients parce que, je vous le répète, là, quand quelqu'un achète un produit sur Amazon, un autre produit sur Amazon, c'est pas notre client, c'est le client Amazon. Puis euh, Amazon sont en train de plus en plus là, restreindre les taux. Alors pour rentrer dans notre vis du sujet, je vais aller dans mon Amazon Seller Central, Oups. puis je vais cliquer sur « Orders, Manage orders ». Là, je vais prendre... Euh, vous allez cliquer ici sur votre numéro de commande. Puis, vous allez voir apparaître votre bouton « Request à review ». Je vais cliquer dessus pour vous montrer ce que ça fait. Alors, en gros, ce que ça dit, c'est que, bon, Amazon, ils nous disent qu'ils font déjà la demande de review au client, mais toutefois, si on veut absolument là, passer par cette option-là, on peut le faire. C'est-à-dire que si on utilise cette option, on va envoyer au client un, un email euh, disant qu'on veut avoir un review, puis que le courriel va être automatiquement traduit dans la langue préférée du client. Êtes-vous certain de vouloir faire envoyer cette demande? Vous cliquez « Oui ». Et maintenant, vous avez euh, la fenêtre qui dit que un une demande de review va être envoyée pour cette commande. Si ça ne fait pas assez longtemps que euh, la commande a été envoyée, je vais faire ça par descendant. Si ici le sous order status si c'est en pending, vous n'allez pas avoir ce bouton là, donc vous pas, il n'y a pas aucun bouton. Si c'est en, en traitement, si la commande est en traitement, et si ça fait moins, si c'est en comme ici payment complete mais, si je clique dessus, Request a Review, ça dit que je ne suis pas éligible, qu'il faut que j'attende, qu que je sois dans un range de 4 à 30 jours pour, après que la commande a été livrée pour demander un review. Maintenant, le bouton « Request a review » cherche à remplacer les systèmes de messagerie externe. Euh, depuis les dernières semaines, Amazon a totalement supprimé les informations de contact, de la commande, comme que je parlais plus tôt, y compris le nom de famille puis les, les adresses complètes d'expédition. On peut seulement voir maintenant leur prénom et la ville dans laquelle ils habitent. Pour l'instant, votre série de courriels que vous avez mis en place avec Jungle Scout ou avec une autre plateforme fonctionne toujours, mais tout semble nous dire que Amazon cherche à restreindre encore plus nos communications avec leurs clients. Maintenant, je vais vous parler de quelques petits faits concernant les demandes de review. Avant le 3 octobre 2016, les vendeurs pouvaient offrir des produits gratuits ou à des prix fortement réduits en échange de review. En date d'aujourd'hui, l'utilisation d'un langage manipulateur n'est plus permis dans les inserts de produits, les courriels puis toute autre communication entre vendeurs et acheteurs. Des phrases telles que euh, « nous sommes une entreprise familiale et nos produits sont fabriqués aux États-Unis, blablabla, bla. nous poserons des problèmes avec Amazon. » Les vendeurs ne peuvent plus demander des review aux clients dont ils savent qu'ils ont vécu une expérience positive avec leurs produits. Par exemple, si vous avez eu un bon seller feedback, et eh bien c'est maintenant contre Amazon TOS de demander à ce vendeur-là, à ce client-là, pardon, de laisser un review. L'introduction du bouton Request a review pourrait maintenant signifier différentes choses pour les vendeurs. D'une part, euh, le bouton pourrait aider les vendeurs à recevoir des reviews de produits difficiles à obtenir. C'est important parce que chaque review a le potentiel d'augmenter les ventes d'un produit sur Amazon, même si ça signifie de cliquer là, quelques fois sur euh, un bouton supplémentaire pour y parvenir. Aussi, si le message provient d'Amazon plutôt que d'un vendeur spécifique, les clients peuvent considérer la demande plus crédible parce qu'en en, en cliquant sur le bouton, ça va envoyer un courriel au client de la part d'Amazon. Ça pourrait augmenter la probabilité qu'un client laisse un review aussi. Cependant, ça pourrait également signifier qu'Amazon souhaite renforcer son emprise sur les communications vendeurs clients ou même supprimer complètement la communication entre vendeurs clients avec les plateformes comme Jungle Scout. Comme que je le répète souvent, c'est Amazon qui a le dernier bout du bâton et c'est eux qui font les règles et les règles changent souvent. C'est justement pourquoi j'ai créé cette chaîne. Mais ça n'empêche pas que Amazon, c'est encore un marché en grande expansion et c'est maintenant qu'il faut commencer à vendre sur cette plateforme. Si vous ne savez pas, je fais une formation pour vous montrer de A à Z comment vendre sur Amazon et à l'occasion du Black Friday, ma formation va être en rabais. Euh, je vous donne un petit peu plus d'informations dans les prochains jours. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!